Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de semaine de l'année, donc dernière vidéo de l'année. On va parler bien évidemment event, KVK, forcément. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait... Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est encore plus simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses en 2022 pour ne pas être sur le discord les amis on va parler even comme je vous l'ai dit on va aussi parler de cette énormissime KVK en cours qui arrive à sa fin avec l'ouverture des terres du roi. Il s'agit bien évidemment de celui du 1254 face au Kingdom 2002. Royaume énormissime. Mais avant cela, comme d'habitude, regardons les petits events qui ont pop. Et surtout, on va parler Paris de la Ligue Osiris. Vous le savez, en période de Paris, le vendredi, c'est le jour où on tente de se blinder d'orique. Alors les events... Arrive à leur fin. La question que vous posez est-ce qu'entraînement aux armes, j'ai réussi à rester dans le top 10 Non, malheureusement, je suis sorti du top 10. Et d'ailleurs, en ouvrant ma boîte, regardez tout de suite, vous avez un petit cadeau, un code VIP. Eh bien, le premier d'entre vous qui regarde la vidéo et qui voit ce code VIP, c'est cadeau. Il y en a un deuxième juste en dessous. Eh bien, je l'ouvrirai plus tard dans la vidéo et vous pourrez... De le voir à ce moment-là, mais en tout cas, là, il y en a déjà un qui est passé. Hein. On passe donc à ce résultat. J'ai fini 18e entraînement aux armes. Vous avez vu, j'ai bien, bien chuté. 338 000. Les 4 premiers ont 338 000. Les 10 premiers ont 336 260. Énormissime. Je ne sais pas à combien ça a fini dans votre royaume, mais sur le mien, c'était très, très élevé. 336 000. Ça commence vraiment à faire beaucoup, beaucoup de points. Continuons donc sur les events et les paris. Puisqu'on a eu le pop, comme vous l'avez vu, hein, de la chasse à l'histoire. Vous le savez, je kiffe la chasse à l'histoire. Je regarde tout ce qu'il y a au passage. Chasse à l'histoire, c'est un événement très intéressant. Alors, je vous ai fait une très grosse ouverture. La dernière fois, donc je n'ai plus que 13 marteaux à présent, mais je vais me refaire un stock simple. École dans la nature, terrasser les barbares et détruire les forts. Un max pour se blinder. On passe à la grande finale et à mes conseils sur les matchs qui arrivent. Alors, comme de par hasard, je vous l'avais déjà dit dans la semaine, comme de par hasard, on se retrouve avec les GV77 face au. 1V et pas les 1V face au 60GT, franchement, alors on m'a dit, on dit les 1.5 et pas le V, c'est un 5 en fait, mais on va continuer de dire 1V, face au GV77 et les 60GT face au 89CG, évidemment, évidemment, Lilith, elle nous a fait une platini, il n'allait pas... Pour ceux qu'on la rêve, hein, Platini, Coupe du monde 98, il n'allait pas nous faire un petit 60GT face au One V. Dès les demi, il voulait garder ça pour la finale, sachant que les One V et les 60GT sont évidemment les favoris. Alors regardons dans le détail. Les GV77 ont arraché leur victoire, hein, vraiment très très grosse finale de leur côté. 4,5 milliards de points quasiment du 2377, le royaume 2377, les OneVe euh, 4,695 milliards, autant dire 4,7 milliards, donc pas énormément en plus. Hein. Ils ont aussi arraché la victoire au 1021, on a bien cru, moi le premier, que les 1021 allaient gagner. Ça a été très très chaud. Le royaume 1034 hein, pour les One V. Face à eux, dans l'autre demi-finale, il y a les 89 CG du royaume 2489 qui affiche la plus petite puissance. millions hein, autant dire 4 milliards. Et avec et face à eux, les 60 GT. On a 4 498 millions. Donc 4,5 milliards. On va dire que pour le moment, sur le papier, le plus puissant les, sont les 1V. Les 60GT, eux, se sont baladés durant tout leur match, hein, y compris durant la finale. Les, les 89CG, pareil, hein, où ils ont éclaté leurs adversaires en finale. Ce n'est pas une finale très équilibrée, pareil que euh, les 60GT. Est-ce que les 89CG peuvent créer la surprise et éclater les 60 gt est ce que les gv 77 peuvent éclater à leur tour également les one vie alors c'est simple pour les paris sur le store il n'y a que les coffres de matériaux qui sont intéressants et les clés de cristal dans l'absolu si vous ne pariez pas vous devriez, je pense, pouvoir réussir à acheter les deux coffres de matériaux, avoir 4000. Sans parier et juste en faisant les events hebdo et journaliers, quotidiens. Mais pas les clés de cristal en plus. Donc si vous voulez jouer la sécurité, ne pariez pas. Et juste gardez vos aurics, mais vous ne viderez pas le store. Là, si on parie sur les 1v, si je mets 1000 sur les 1v et que les 1v gagnent ce match, la renta va être de 1 pour 10. Sur les 1000, je vais récupérer 100 Auric. De l'autre côté, les 60 GT, si je parie, je vais récupérer un petit peu plus de 100 Auric. Je vais récupérer, allez, je vais récupérer. Non, un petit peu moins, pardon, de 100 Auric. Je vais récupérer 70 Auric. Donc, autant dire que dalle. Est-ce qu'il est intéressant, donc, de parier sur les One V ou les 60 GT Non, pas intéressant. Du tout, la renta est nullissime, sauf vraiment pour sécuriser un pari. Mais vous n'allez rien gagner, mais vous n'allez rien perdre. A vous de voir. Si on parie sur les GV77, 1000, on, on empoche directement, bah 10 fois plus, hein, 10 000. Et le game est fini. Pareil pour les 89CG. Si on met 1000, on va empocher moins de 1 pour 10, hein, on va empocher euh, 1 pour euh, 7. Donc on va, on va empocher 7000, donc les deux paris sont rentables. Pour vider le store on a besoin de 4000 plus 4000 ça fait 8000, 9500, 10100, 10700, on a besoin de 11400 pour vider le store. Donc le seul pari là qui nous serait rentable immédiatement à 1000 serait les GV77. Les GV77, ils sont bons, mais est-ce qu'ils sont assez bons pour éclater les 1V Franchement, j'en doute. Les 89CG, est-ce qu'ils sont assez bons pour éclater les 60GT Ça va être chaud surtout, hein, parce qu'en face, je pense qu'ils vont... Est-ce qu'ils ont autorisé euh, Tariq euh, Binziad euh, dans le game Est-ce qu'ils ont autorisé sur ce tournoi également euh, Sargon the Great? Je ne sais pas. Pour le coup... Le pari le plus intéressant serait de faire un 50-50, de parier 750 auric sur les GV77 et 750 auric sur les 89 CG. Alors attention, les chances pour que ce pari se déclenche sont extrêmement faibles les amis, très très faibles. Mais on va quand même le faire parce qu'on a un petit peu des ouf. Et sinon, c'est pas intéressant de parier. Ça sert à quoi de faire un pari où, euh, j'ai du mal à mettre 750 Ça sert à quoi de faire un pari où directement on parie sur celui qui est le favori Et surtout, en pariant sur celui qui est le favori, hein, on ne gagnerait quasiment rien. Alors, je ne vais pas me limiter à 750, je vais me mettre à 800. Du coup, regardez, hop, voilà, on confirme. Et ici, je peux rajouter le reliquat. Voilà. Comme ça, on a bien parié en contre-côte, c'est extrêmement risqué encore une fois, hein. je dirais allez 5 à 10% de chances de gagner maximum, 5% pour les ge 77 10% pour les 80 CG, mais vraiment grand max, c'est vraiment des paris extrêmement risqués, et s'il si y avait d'autres moyens de se blinder, évidemment je n'aurais pas pris ces risques, mais c'est la seule chose intéressante. Et puis, le store n'est pas non plus le plus gros store de ouf que Lilith nous ait mis. Il hein. n'y a même pas de sculpture en or. Ce n'est pas non plus la top de ouf. Voilà pour ce pari. En tout cas, j'espère que pour le dimanche 1er janvier, le 1er janvier c'est le jour du match, hein, que je dise pas de bêtises, ouais, la demi, j'espère qu'on va se blinder pour ce premier jour de l'année, même... même si j'ai quand même des doutes. À présent, les amis, on va s'attarder sur ce KVK de ouf, cette dinguerie en cours. j'ai pas oublié que j'ai un deuxième code VIP à vous offrir, les amis. On va tout de suite aller voir le KVK du 1254 face au serveur 2000. On est sur un KVK héroïque en thème, évidemment, saison 4. Le 1254 est un royaume énormissime. Fonçons dessus face au 2000. Ça va être tout bonnement grandiose. C'est grandiose le combat. L'ouverture. Alors, je l'ai dit, les terres du roi. Non, c'est l'ouverture des passes de niveau 7. Pas encore tout à fait les terres du roi. Regardez ce qu'il se passe. On a le nord contre le sud. C'est très simple. Regardez, là, la frontière, on est détente. Hein. Et le 1254, hein, qui euh, est en haut à gauche, hein, eh bien est sorti immédiatement. Regardez, ils sont passés là. Ils ont Pris la porte avec l'accord de leurs alliés évidemment. Et tac, tac, tac, ils ont rushé tout de suite pour aller combattre hein, les RD2K, les RO2K. Bref, toutes les alliances du 2000 sur un front énormissime. De l'autre côté, pareil, ils ont tellement d'alliances, hein. de toute façon, hein, le 1250, il y a tellement de méga baleines. Hein. Ils ont pris immédiatement la porte sans aucune défense hein, et ils ont commencé à avancer partout. Et donc, regardons sur les deux fronts, les RD2K sont là face au TR, à l'alliance principale. Et on le voit immédiatement. Hein. Le 1254 hein, ne faillit pas à sa réputation. Alors, il sera le combien de puissance hein 16 344 000. Franchement, c'est énormissime. Ils sont passés direct. Les portes ont ouvert il y a un peu plus de 24 heures. Et vous le voyez, hein, il y a déjà plus de matchs. Hein. Ils ont euh, tué le game. Le 1254, ils sont passés. Regardez, les VPR, je crois... C'est une sub du 1254 Si je dis pas de bêtises Regardons, membres de l'alliance Ils sont du combien Ils sont du 1254, hein, c'est bien la même couleur Et ils sont passés Ils ont tout pris, ils ont roulé Sur tout le monde, ils sont passés là Regardons, ils les ont détruits Regardez ici aussi, ils ont déjà mis Une forteresse ici, pauvre serveur de 1000. Un hein, KVK vraiment easy Alors il veut pas me mettre la forteresse si elle est là Un hein, KVK vraiment easy Un hein, Nenov, je connaissais même pas cette sub 9, c'est une sub, c'est une sub, non c'est le 1148 cette fois. Franchement le 1254 est tout bonnement énormissime et sur l'autre porte, hein, pareil, hein, ils sont passés en force, ils ont éclaté, le pass ils ont éclaté les forteresses, est-ce que ça brûle Non, les RX2K ça ne roule plus, ils essayent de colmater, hein, mais ça va être impossible, maintenant que le 1254 est passé, la Havane va être fermée, et que va faire Bunny et ses compars, ses Shisgul notamment Eh bien ils vont entourer les terres du roi, prendre toutes les portes, hein, et ils vont enfermer le serveur 2000 chez lui. Dommage pour le serveur 2000. Le serveur 2000, c'est tout de même un très, très gros royaume. Regardez, on a les RD2K qui, en Ligue Osiris, ont souvent fait des très belles places. FFA, TAC, Coalition... 13 milliards 2 pour rd 2 k 13 milliards 100, 10 milliards, 10 milliards, 8 milliards, ça reste, ils ont perdu beaucoup, hein. mais ça reste du très très gros royaume et une très très grosse, et des très très grosses alliances. De l'autre côté, le 1254, hein. évidemment, eux, ils c'est des oufs, hein. 16 milliards, 13 milliards, 13 milliards, 11 milliards, 9 milliards, et ils ont perdu beaucoup de puissance. Je pense que le 1254 est actuellement le plus gros des royaumes. Alors, je ne parle pas qu'en termes de puissance, hein, je parle en termes... Général, c'est le plus gros royaume actuel en termes d'alliance de haut niveau. On a évidemment le 10-34 avec les 1 V qu'on a vu en grande finale, les 60 GT également. Mais ces royaumes-là ont une alliance au top et les autres ne sont pas si hautes. Là, le 1254 hein, réussit quand même à bien tenir pour le moment avec... Toutes ces alliances de très, très haut niveau. Voilà pour ce KVK, les amis. On attend à présent l'ouverture des terres du roi, même, même si malheureusement, on se doute bien que le 1254, eh bien, va gagner. Sur la saison de conquête et la liste des royaumes perdus, on a de plus en plus de royaumes qui rentrent hein, en... Euh en roi du Nil, et ça va repartir. Les derniers à être rentrés, eh bien, arrivent sur leur fin. Vous le voyez, ils sont tous à 44 jours. Donc, on va récupérer, bien évidemment, des nouveaux KvK en roi du Nil. La conquête du désert, c'est toujours fermé. La marche des âges, pareil. Lilith l'a sortie, la marche des âges. Hein, si je dis pas de bêtises, on n'en a pas eu un seul cette année. On les a vus les dernières, mais cette année, rien du tout. Donc, on se contente de lutte des 8 qui ont pop hein, avec certains impériums comme le 10-21. Hein, dont on parlait hein, Qui a perdu malheureusement en finale Et qui se retrouve sur un petit euh, KvK Voilà pour les saisons 4 Les autres qui sont en hymne héroïque hein. On en a des balaises qui viennent de commencer Pas forcément avec euh, des, euh, des royaumes impériums Mais il y en a quand même certains très intéressants Comme le c 1 16 On le suivra, il est qu'à 2 jours Donc on ne peut pas encore y aller Il y a la brume, il va falloir attendre 24 jours Mais on le suivra aussi Dès le début de l'année prochaine Les amis pour finir cette vidéo, les amis, petit code, petit code VIP comme promis. Le deuxième, hop, je vous le donne. Attention, le premier qui le tape, l'aura. Donc le premier était celui-là, SZKPU9F4EX. Et le deuxième, c'est SZJGQ. TFB57, merci à celui qui l'aura et qui va le taper hein, de le dire en commentaire. C'est toujours propre hein, pour les autres que les, ceux qui rush ne pensent pas que c'est du fake. Hein. Le code, je ne l'ai pas utilisé. Donc, ces cadeaux, c'est pour vous les amis pour bien finir l'année, et pour bien finir l'année, on ne peut pas finir sans une petite stat d'ouverture de clés. bien évidemment, on va ouvrir, alors je ne vais pas ouvrir mes clés en argent, je vais ouvrir mes 41 clés de cristal, on les ouvre, je fais d'abord une ouverture à une, alors sur 41 clés, si j'ai un item légendaire, hein, ça serait oufissime, mais il ne faut pas rêver, déjà de l'épique, ça serait bien, un plan épique, c'est bien, un matériel de craft, ça aurait été mieux, mais non, donc un tirage en carton, 32 clés, 32 clés, je vais toutes les ouvrir. Est-ce que. Oh, ouais, tirage de ouf. Hein. Alors là, pour le coup, les 32 clés, elles sont propres 10, 20, 22, 24, 24. 32 clés et j'ai 32 euh, sculptures, dont seulement 2 de récolte. Donc là, j'ai eu un très, très gros tirage. J'ai bien fait de les ouvrir maintenant même si je les ai tous expertisés, sauf Ragnar et notre ami euh, Toutmosis. Sinon, c'est un excellent tirage. Hein. Je suis bien content de l'avoir fait maintenant. Du coup, on va aller faire l'autre, hein, celui des clés légendaires. Mais malheureusement, les clés légendaires, excepté celles que j'ai là, allez, on va les acheter. Je vous disais, j'hésitais, on va les acheter. Je vais faire une petite ouverture de 5 clés légendaires également, vu la chance au tirage que j'ai. 194, eh bien, pour dès demain, pour le dernier jour de l'année, je pourrais me faire, ah là j'ai des tirages en carton un saladin et le dernier c'est en carton, je pourrais me faire dès demain avec l'ouverture gratuite j'aurais atteint les 200 clés, voilà les amis c'est tout pour cette dernière vidéo de l'année, merci à vous d'avoir été au rendez-vous de cette année 2022 j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur le Discord qu'on éclatera en 2023 le plafond des 4000 des 4000, pas des 2000, des 4000 joueurs sur le discord n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait encore une fois c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et qu'on éclatera tous les scores sur la chaîne également n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous êtes plus d'un sur deux à regarder les vidéos quotidiennement et ne pas être abonné donc abonnez vous les amis si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude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 J'espère qu'on passera encore d'énormissimes moments en 2023 tous ensemble les amis. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK.